Bon, moi je vais manger cette paix maintenant. On va aller manger Ouais. Oh, okay. Vous ne pouvez pas me le dire plus tôt. Bon, t'es là ou pas T'es là Les gars, le plan on peut commencer. Bon, les gars, j'enregistre cette séquence avant que je puisse tourner la vidéo. Comme vous pouvez voir juste maintenant avec le bouton oh, Discord, donné est avec euh, Wolfix. Allez. Bon, attends, je vais baisser le son, attendez. Voilà. Du coup, les gars, euh, Wolfix ne sait pas du tout le thème de la vidéo. Je lui ai dit qu'on allait tester une nouvelle map créative qui est sortie aujourd'hui. Et bien sûr, je lui ai menti. Comme vous avez pu le voir il euh, y a quelques temps, euh, des euh, personnes ont réussi à créer une map créative qui vous permet de réaliser toutes les émotions qui existent sur Fortnite. Alors aujourd'hui on va essayer de le troll avec ces émotions. Du coup, bien sûr si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant votre meilleur pouce bleu. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir ses réaction. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2 où je prends que ça le fixe. Du coup je vous laisse avec le reste de la vidéo. A plus. Et là du coup c'est parti. Oh, les gars je vais vous montrer la, la petite île euh, maintenant. Vous aurez le code de la map en description ou en commentaire épinglé si vous voulez aller faire un tour. Et les gars si il y a 50 pouces bleus sur cette vidéo, je m'engage à troll mais d'une manière. N'hésitez pas aussi à me dire des, euh, des petites suggestions dans les commentaires comme ça je vais pouvoir piger dans le truc. Alors, voilà. Bref les gars comme vous pouvez le voir euh, bon je vais éviter de le dire au cas où qu'il est en train de missponer mais là je suis dans la map ok. Là si je fais ça c'est pas, c'est pas, c'est pas super ça. Regardez. C'est pas super ça. Je peux directement aller à celui-là que vous connaissez tous. Regardez, regardez, regardez, regardez, regardez Oh là là là là là là là, là. Attendez, ah j'ai une idée les gars Je vais noter les pages, des trucs que ça va vraiment lui mettre bouche vais attendez Du coup, euh... 3 days later Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve avec le poteau Wallfix Comment ça va frérot Ça va très bien Ça fait longtemps que tu viens pas sur les vidéos, bon t'es occupé mais c'est pas grave Frérot, aujourd'hui on va tester une nouvelle map qui est sortie hier Bon, non, aujourd'hui... C'est ouais. vraiment une map hyper bien pour se pratiquer, du coup on y va Oh, le mytho. Du coup les gars si vous voulez apparaître comme ces gens juste euh, à côté de moi N'hésitez pas à lâcher euh, votre petit pouce bleu et vous abonner On est très très proche des 150 Je pense qu'il me manque 3 abonnés pour, euh, pour arriver aux 150 abonnés Du coup si c'est pas encore fait, rejoignez la famille, ça fait plaisir Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Twitch de Skyplay on dit merci oui. la, la, la pub gratuite. hein Mec, dit, n'hésitez pas à aller voir la, la, la chaîne Twitch de SkyPlate Non mais ça sert à rien, fais plus de live Twitch là-bas non. non mais t'as dit SkyPlate Non, lui, la chaîne Twitch de Wallfix Non, je fais confirme que c'est SkyPlate J'ai la p*** merde, tu dit ça Oui Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne Twitch de SkyPlate <rire> Bon bref, prise de N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch Double Fix euh, qui se trouve, hein, qui s'affiche maintenant à l'écran, voilà, avec le montage, euh, le montage de qualité. Ou euh, elle se trouvera bien sûr dans la description si vous allez la voir. Euh, il fait du collage du Fortnite. Si vous voulez, si vous voulez voir une chaîne avec du multigaming, la chaîne de Fix est dans la description. N'hésitez pas à aller voir. Ok très bien, vas-y on doit chercher maintenant. Les gars, désolé, j'oublie de vous dire dans la vidéo, c'est que on doit, je lui fais croire qu'on doit chercher un truc dans la map, à donner d'indices ni rien, mais vous allez voir le résultat. C'est moi que j'ai acheté il y a pas longtemps. Hein? Attends, tu, tu, tu penses quoi de cette émote? Rien, je l'ai eu il euh, y a quand même un moment et tu me déplais. Okay. Tu T'en penses quoi? Son, perso. Quoi? T'as quitté? Non, je peux être quitte. Quoi? J'ai fait quoi? T'as foutu la latence iconique. Jure? Ah oui, non ouais, c'est vrai, j'avais même pas remarqué. Ah le mytho Non en vrai Et je dois t'avouer, ok, j'avoue, mais s'il te plaît, il faut, pas que tu, il faut pas que tu fasses une vidéo de ça parce que sinon je peux me faire ban de, de, de Fortnite, ok Écoute-moi, attends, écoute-moi, écoute écoute-moi. J'ai j'étais sur Youtube, j'étais en train d'écouter des vidéos tranquilles, d'accord Et frère, tu sais qu'est-ce que j'ai trouvé comme vidéo Un mec a, a, a montré comment faire pour pouvoir hacker Fortnite, ok ouais et quand il l'a il montré comment hacker Fortnite et je l'ai fait Mais j'ai peur de me faire ban ok mmh. Mais du coup, quand j'ai fait cette technique, tu sais qu'est-ce que ça a fait c Bah ça a fait ça, regarde, attends Maintenant j'ai des émotes qu'on peut pas avoir normalement Attends Vous pouvez changer ton skin Regarde je... <coughs> je, je mets <make> skin Mais il le skin que tu pas avant Voilà. Le passant que c'est un narco. Ouais mais j'ai pas, j'ai pas le skin iconique Oh merde, je pense que je me suis fait douiller mais attends, est-ce que toi, tu veux que je te montre comment faire pour voir Ad Fortnite comme ça ou pas Bon, oh, ouais, en vrai, je fais juste ma oui, la vidéo. Ok, attends, regarde, attends, je te montre, je te montre toutes les émotes que j'ai, ok <rire> J'ai ça aussi, euh, attends. Oh, ah, mais celle-là Et gros, tu sais, c'est quoi la meilleure partie C'est que même frère, regarde, tu peux même avoir des émotes qui ne sont même pas encore disponibles. Mais s'il te plaît, me signale pas, ok Me signale pas, Epic Game, je te jure, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais pourquoi je te signale rien, en vrai Mais hein. parce que j'ai hack Fortnite net, normalement je pense que c'est interdit. Mais c'est interdit, mais j'en envie de la vue je j's signale rien avec mes potes. Ok, regarde, ouais, je vais te montrer autre chose, ok Regarde, dis-moi si tu reconnais mm. cette, cette danse, ok Ah oh, non. Tu la reconnais <sutôt> oh, Oui. Ah. Attends, attends, attends. Ouais, quoi je gros fan un, un truc ok Vas-y Mec en fait c'est la map pure. Oh gros Allez hop, allez hop Regarde, voilà, allez, allez Je suis le boss du game tu personne peut me tester Allez, allez Vas-y, vas-y Vous savez c'était chaud On, on se fait une battle de danse Vas-y, vas-y on fait une battle de danse Toi reste à ce côté-là Moi je vais de l'autre côté ok hey. et, et on se met, uh, on se met entre le, le truc, le rond Et le truc du code créateur ok allez. Tôt... voilà Vas-y, vas-y à ton tour c'est même pas une danse race, il est dans le poste de combat, wesh! <rire> ah ouais, là, dans Star l'époque! Ah ouais, ok, c'est bon! Oh, si tu reconnais ce, ce moment, t'es un boss! Ah, t'es pas trop bon! Voilà, vas-y! Oh, en sorcelant! Ok, c'est cool, c'est bien! Ok, spécial Halloween, c'est bon, ok! Allez, vas-y, à ton tour! Ouah, wow, non, lui, il est bien! En mode euh, le, le combat du siècle. Et... Ok, d'accord. <rire> c'est pas du tout crédible. mais.. Putain t'es un gamin Ah ouais voilà. et... N'hésitez pas à vous abonner et en activant la cloche de notifications. <rire> Regardez ce matin. Après vraiment plaisir. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Oh Regardez les gars, ça c'est quand C'est quand je, je réussis à mettre une balle majestueuse quand je quand je... je... je build fight Wolfix. Regardez. Allez. <rire> T'es un machin. Un Matrix. Matrix, c'est le filles. Yeah. En tout cas, les gars, n'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires selon vous qui pour le moment a réussi à gagner ce duel de danse. Je vous compte sur vous pour le mettre dans les commentaires. What C'est une émote ça oh, Ouais Moi oh, je la connaissais même pas, je savais même pas elle était sortie Attends je peux remettre une autre ou pas Ah oh, ouais Vas-y allez, regarde. Cloche la main T'es un rat wesh, ouais, t'es un... ok Oh limote hyper rare gros. Non mais je l'ai trouvé seul pays Allez à ton tour de okay. la place, c'est nul wesh ouais. Oh, regardez les gars moi, Ça, moi, je ça, change ça de Steam, te... euh... regardez les gars Tellement Wolfix ne fait jamais de top 1 Regardez quand il fait top 1 il fait quoi <rire> Allez, à ton tour Wolfie, je vais te dire la vérité Pendant que t'es parti, j'ai eu le temps de trouver une émote va va avoir le seul, d'accord Regarde si. ah, yeah. Je la faisais tout le temps C'est euh, le robot, j'adorais je... Oh, c'est tu Ah oui, plus de wish. Oui. Allez, Allez. tu es prêt Hop là que tu sais, j'ai essayé de faire la même, mais moi je pensais que ça allait me faire changer de skin Bref. Oh, oh gros, gros, les souvenirs, regarde Euh... Rocket Ride, oh la la la la, la dingue ah, les gars, POV, POV Wallfix well fixe en ce moment sur sa chaise Oh, attends Non, ça s'affiche pas, j'ai Attends, j'ai une idée Oh, gros, comme j'avais raté les mots originales, Les modes que je voulais avoir tellement Parce que c'était comme la, la, celle-là, rien Ah, stratégie Ouais, j'ai dit ça, bon Vas-y, attends, en attendant bah ben... Ça me fume Bah ça y est Oh le matin ah, Attends, je vais t'en chercher une. Euh... Oh okay. ok, attends, je t'en charge une dernière pour que tu puisses te calmer là. Oh voilà Calme-toi frère Allez à ton tour Gama, je l'ai déjà fait Oh alors là, alors tu l'as déjà fait, bah je me permets. Vas-y allez Allez, <rire> une autre Ok, d'accord. Tu sais comment je suis là en ce moment T'as Vas-y. Okay. Ça marche pas, hein. <rire> je Non, j'essaie mais ça va pas marcher. Oh Regarde. Oh. Bon, regarde, tu sais qu'est-ce qu'on va faire euh. Toi, tu vas te mettre de l'autre côté, ok Tu vas du côté ah. de, du, du truc pour changer de skin ah. Moi, je vais aller de l'autre côté, ok Et tous les deux, pour... c'est pour la fin de la vidéo okay. Tous les deux, on va essayer de trouver De toutes les émotes On va devoir trouver la meilleure émote Qu'on puisse trouver, ok mm. Et à la fin, on va faire un débrief Et c'est grâce à ça que les abonnés pourront nous débrief dans les commentaires Celui qui a gagné cette battle de danse, ok On va tous les deux se retourner Retourne-toi va... Tu vas devoir scruter les 89 danses que tu as Et t'as trouvé celle que tu penses qu'il va surpasser Celle que moi je vais trouver d'accord Ouais c'est ça Alors les gars n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires Maintenant sur lequel d'entre nous deux Va sortir la meilleure émote Allez du coup vas-y Maintenant euh, reviens au, au tout début Ouais Donc, On doit trouver la meilleure qu'on peut trouver ok La meilleure moi ouais, bon, je vais déjà trouver hein <rire> Moi aussi Les gars on compte jusqu'à 3 1, 2, 3, 3 Go ah. Bon bah les gars maintenant vous allez devoir décider entre si c'est la danse du skin iconique qui a gagné ou avec le flush. Je pense que les, les, la team des, des ceux qui, seront, qui sont OG bah ceux les anciens de Fortnite vont choisir le flush. Mais ceux qui euh, aiment le skin iconique vont choisir le scénario Bah ouais les gars j'espère que vous avez ouais. kiffé cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et n'hésitez pas à activer la cloche de notification Pour ne pas louper les prochaines vidéos Je compte sur vous et n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux qui sont tous dans la description Mon insta, tiktok et mon twitter dans la description, le Twitch de euh, Walfix sera aussi présent dans la description si vous voulez aller euh, jeter un coup d'œil. Sur ce, nous on se retrouve euh, cette semaine pour un nouveau short ou la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Scaplex. À très bientôt.